vous pouvez ressentir aussi vous-même un petit peu de souffrance. Ne cachez pas votre côté sensible et bienveillant, mais partagez-le ouvertement et n'ayez pas de soucis. Les prochaines journées seront formidables. Samedi et dimanche, la lune sera dans le taureau, votre cinquième maison,